Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog news concernant la série The Last of Us sur HBO puisque selon une récente fuite directement sur le site officiel de HBO, et ben la série pourrait arriver vraiment au tout début de l'année 2023 et plus précisément le 15 janvier. On le savait, suite aux dernières déclarations et bruits de couloir de la part de Naughty Dog, mais aussi de HBO, la série The Last of Us était bel et bien prévue pour le début de l'année 2023, plus précisément pour le premier trimestre, donc du 1er janvier jusqu'au 31 mars 2023. Et bien, suite à une récente fuite directement sur le site officiel de HBO, sur la fiche technique de la série The Last of Us, on peut voir que le premier épisode serait attendu, pour le 15 janvier, soit vraiment le tout début de l'année 2023. Au moins, contrairement au jeu, Naughty Dog ne sera pas en retard. On rappelle que la semaine prochaine, euh, HBO va organiser une grande soirée à l'occasion de son 50e anniversaire. Et lors de cette soirée, de nouveaux trailers devraient être diffusés sur les prochaines productions de la chaîne, notamment la série The Last of Us. Ce serait donc le moment idéal pour nous balancer un deuxième trailer avec, à la fin... Eh ben, cette date de diffusion. Enfin, concernant la plateforme de diffusion, on n'a toujours pas d'informations pour la France, mais selon les derniers bruits de couloir, c'est Amazon Prime Video qui pourrait se charger de la diffusion de cette saison 1 de The Last of Us en France. On attendra une confirmation bien entendu qui devrait arriver donc, dans les prochaines semaines, surtout si la série arrive vraiment le 15 janvier. Pour ce qui est de HBO Max, le partenariat avec OCS devrait s'arrêter en fin d'année 2022 et donc selon les dernières rumeurs, là encore, HBO Max devrait arriver en Europe au début de l'année 2023 est-ce que ce sera trop tard pour la diffusion sans doute si vraiment la série arrive le 15 janvier donc à voir dans les prochaines semaines et les prochains mois dans tous les cas on vous tiendra informé sur Naughty Dogma que ce soit sur nos réseaux sociaux sur notre site ou notre chaîne Youtube c'est tout pour nous pour aujourd'hui on n'oublie pas le petit like le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous eh ben on se dit à très vite salut à tous